Nous allons lire ensemble le livre de Marc. Bonsoir. Vous étiez là tout à l'heure, je vous demande de revenir. Donc, c'est bien comme vous êtes là. Ça vous avez beaucoup d'interférences à cette vidéo dès qu'on commence à parler la parole de Dieu nous allons lire simplement pendant que je lis si vous avez un truc à faire vous déposez le téléphone vous écoutez la parole de Dieu elle est tranchante c'est comme une épée mon Seigneur je demande de la lucidité je demande aussi l'éveil d'esprit pour toutes les personnes qui vont écouter cette lecture. Que ta parole pénètre dans leurs esprits et leur apporte la lumière et la santé, santé mentale, au nom de Jésus. Amen. Donc Bonsoir la reine Jessica, bonsoir la chinoise, bonsoir la reine Naya, bonsoir la reine Sandrine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir.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 Jean parut, baptisant dans le désert, donc Jean faisait les lavages, prêchant le baptême de répentance pour la rémission des péchés. Se répandre, c'est changer sa façon de faire les choses. Donc je partais à gauche, quand je me répands, je me tourne, je pars à droite. C'est ça la repentance. Pour la rémission des péchés. Le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Confessant leurs péchés. ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jouda, dont Jean faisait le lavage. Jean avait un vêtement de poil de chameau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 Il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc chapitre 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut lavé par Jean. Je rappelle que nous jeûnons aujourd'hui. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. C'est seulement Jésus qui a vu eau. Donc quand tu te laves, si tu n'es pas concentré, tu vas lire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 Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc chapitre 1 verset 14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Changez de direction. Arrêtez de croire aux mauvaises nouvelles que vous entendez sur TikTok, sur Facebook, sur. Croyez à la bonne nouvelle. Changez votre façon de faire les choses. Répentez-vous. Arrêtez de partir à gauche, vous vous tournez, vous partez à droite. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit Suivez-moi, je ferai de vous. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée. Jean son frère, qui eux aussi étaient dans la barque, dans une barque et réparaient des filets. Aussitôt, Marc vers, chapitre 1 verset 20, aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il les appela et laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, il le suivit. Il se rendit à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Jésus enseignait beaucoup. Ils étaient frappés par sa doctrine. Ça les fouettait. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes qui vous racontent le baratin tous les jours. Il se trouva dans le synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth « Reine Jocelyne, ne nous tue pas. » Vous avez entendu des démons ici parler, non? « On jeûne seulement aujourd'hui, tous les mercredis. »« Le démon dit, ne nous tue pas. »« Ne me tue pas, Reine Jocelyne, je veux gâter la vie de la fille ici. Oh. »« Je suis le serpent qui est dans son ventre et qui l'empêche de prospérer depuis. » Je vous ai fait écouter des audios comme ça ici. Qui a-t-il entre nous, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Écoutez, ne courez pas derrière les êtres humains pour qu'ils connaissent qui vous êtes. Les démons, là Les déceptiques, quand vous me regardez, on se connaît. Je se... n'ai pas besoin d'avoir un million de vues sur Facebook que Facebook approuve pour dire... You don't know me, I don't know you. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. saisi de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres Nawati Nawati Qu'est-ce que ceci Une nouvelle doctrine, une nouvelle prophétesse. Elle commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt sur TikTok. <rire> Lisez la Bible en mettant votre nom dedans. Hein. Marc, chapitre 1, verset 29. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et, Simon, et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, avait la fièvre, elle avait le palu, elle avait le fipa. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Ça veut dire que la fièvre était venue la visiter. Vous avez des maladies dans votre maison. Ils ont leur chambre là-bas, ils ne payent pas le loyer. Mais ils ont leur chambre chez vous. Chaque matin, tu viens, tu dis Fipa, ça va Fipa, dis-lui, à défendre. Fipa, tu veux le pain Je vais faire le pain, If tu veux vous dormez, vous vivez avec les maladies chez vous. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. La ville écoutait, je vais répondre à un appel. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce que les démons le connaissaient. Il y a la chinoise qui dit « Tu utilises les kits de déblocage. Quand tu dis des choses, elles sont exactes. » Maintenant, les petites douleurs que tu ressentais partent doucement. Amen. La Chinoise, je reçois ton, ta bénédiction. Nous venons sceller ton témoignage par le sang de Jésus. Je déclare qu'aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Et vient te libérer de toute emprise maléfique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 Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Jésus faisait beaucoup de directs. Car c'est pour ça que je suis sorti. C'est-à-dire qu'on poste les kits aussi. Les kits, là, on les envoie. On poste. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes entouré de mauvaises personnes. Et en poste en République dominicaine, je pense, si DHL arrive là-bas, vous êtes entouré des personnes qui diminuent votre pouvoir. Les personnes à vous scientifient beaucoup. Les personnes là savent que vous êtes choisi mais secrètement. Elle croit que ce qu'elle fait là, moi, même je peux faire ça. Je peux faire ça. Pour l'instant, c'est ton agent qui les nourrit. Donc ils sont comme les loups qui attendent de prendre ta place. Ou encore, ils se disent, mais pourquoi elle est aussi bénie? Ils ne savent pas que dans ton, dans ton sang, si on coupe ton, on te coupe, le sang coule. Tu connais la voix que ça, qui va parler. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ça coule dans tes veines. On enfin, voit ça là. On voit B. Si vous, dites, vous me dites que j'organise les retraites, vous allez venir. Vous aimez qu'on vous supplie encore pour votre travail spirituel. Vous n'êtes pas, pas encore. On fait un vous ne venez pas. Vous ne, vous ne. Je vais organiser la semaine prochaine. Ceux qui sont en Bengon disent qu'ils n'ont pas le temps de venir, que c'est trop, trop court. Vous voulez quoi Vous croyez qu'il n'y aura, aura jamais le temps opportun, hein le moment opportun ne va jamais être là. Combien? bien. Jamais. Jamais. Comme il faut, il faut chaque jour marcher avec toi. Et tes... Mais attends, elle a apporté le t-shirt, non Ne pas s'asseoir, c'est avec nous, elle manger le maïs. N'est-ce pas, m'a permis de m'asseoir dans son bureau Écoutez, tu peux même coucher avec quelqu'un d'entre eux. Mais ton pouvoir est inégalé. Si une reine couche avec un, un clochard, le clochard ne devient pas automatiquement roi. Wow, Ça doit rester dans votre... Ça doit rester cela, cela Parce que la personne est venue, tu as eu besoin de lui pendant une période peut-être parce que tu étais, tu avais voyagé ou bien, tu étais, euh, financièrement, tu étais un peu un genre. Il t'a prêté l'argent deux fois. Il se dit que, ah, elle, a un roi, une reine, tu restes comme ça, tu appelles sa vie. C'est la différence qu'il y a entre toi et un autre simpleton. Parce que parfois, oh non, il faut être humble. Quelqu'un ne connaît pas le nombre d'épines qu'il y a dans ton dos, le nombre de flèches qu'il y a dans ton dos. La personne ne connaît pas le nombre de batailles que tu as survécu. Faites très attention quand vous avez les petits, les fils, les, les, les peu importe, même si c'est un dragueur. Parce que tu as dîné deux fois avec moi, tu crois que tout subitement, tu vas tu, tu tu as me parler n'importe comment. Le manquement de respect. On oublie que tu es allé en Chine, tu as réussi en Chine, tu t'en es sorti à Dubaï, tu t'en es sorti en Italie, tu t'en es sorti en Angleterre, tu t'en es sorti euh, à Abidjan. Comme tu viens, tu le trouves ici, là. Il se dit, ah, j'ai souvent ça avec certains de mes employés, non. Il dit ne me pas comme ça là-haut. Tu vois, je suis petite comme ça, là. toi là tu même dehors tu veux te rester dans le parking où on va te chasser les et même le fait qu'ils soient dans ton environnement ces gens là ça te bouffe l'énergie bouffe l'énergie dans ton environnement ça bouffe l'énergie J'ai fini par comprendre que l'homme noir aime quand on le menace. L'homme noir aime quand on le menace. Quand tu lui donnes le respect, mais attends, si c'est elle qui me respecte, mais ça veut dire que moi je suis un grand. Écoute, tu n'as même pas 50 000 francs le mois. Par heure, 50 000 francs, je ne touche même pas 50 000 francs par heure. C'est petit toi en un mois tu n'arrives pas fait 50 000 donc ce n'est pas parce qu'elle veut te donner ta place c'est comme ça qu'il vous manque de respect chaque jour c'est ces gens-là d'affaires de 1 milliard de francs CFA. Qui viennent me voir que ouais ma reine dit comme ça la marine tu fais comment les gens vois que j'arrive je suis logé véhicule donc dernier modèle c'est même pas moi qui dépense tu vas venir avec quelqu'un qui n'a pas payé son loyer toujours parce qu'on est en Christ C'est comme ça qu'ils font vous, à un moment, vous doutez encore de vous. Même ta dîme chaque mois, ça dépasse le salaire de cette personne. Ta dîme mensuelle, ta dîme quotidienne même, ça dépasse le salaire de la personne. Vous savez quoi parler les petits petits, ce sont les petits, petits, c'est un peu ton qui viennent là, tu veux un peu les aider. Tu conseilles quelqu'un comment ça fait la, la tête. Tu fais la tête, tu fais la tête. Tu fais la tête, tu connais quoi Tu ne connais rien. Si tu connaissais, tu ne serais pas là où tu es. Comme la, la, le bon cœur. Que non, Dieu a dit que. Quoi Crève. c'est pas tout le monde qu'on aide hein? Parce que ces gens-là, le jour ils auront l'opportunité, ils savent que si je fais ça, c'est pour ça que vous arrivez en Europe, non? Tu prends tes papiers, tu donnes à quelqu'un. Tu viens au pays, tu épouses quelqu'un, tu l'amènes en Europe. Il garde les papiers. Oh mon bébé. Attends qu'on me donne la carte. Attends qu'elle aura la carte de 5 ans là. Entre à l'heure qu'il veut. Je comprends souvent le cœur de certaines personnes qu'on utilise pour leurs papiers. Tu n'es pas sûr si la personne avait toi pour tes papiers ou bien s'il t'aime vraiment. Et même les papiers, là, ils ne connaissent pas comment tu as souffert pour avoir ça. Donc arrêtez de prendre vos perles, Vous donner aux gens. Parce qu'après, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Non, ma femme va prier pour moi, elle va prier pour moi. Tout voilà, tu as te gêner aujourd'hui, non. Tu le mets dans la prière. Oh Seigneur Lui m'a mis le light dans. Naweti. Hier les jours ils disent vraiment f offer. On dit quoi voilà, Je veux pas swear ici là. I don't want to swear. Some days I'm just like, you know what? F off. Parce que parfois c'est votre bon cœur. Que Quelqu'un arrive, il voit les terrains que tu as, les chantiers que tu es en train de faire, les villas que tu as. Parce que tu lui donnes la clé d'un de tes véhicules, ok, c'est toi qui viens un peu gérer le taxi ici, si là. Prends la recette, tu viens me donner. Ah ah. Il croit qu'il est devenu boss. Il est devenu boss. Depuis quand mon frère Il y avait la prière à 12 heures. Il y avait la prière à 6h. Voilà les deux heures que j'avais promis. Tu as compris, mamie Pour 18h, si je, si je me sens d'humeur, je vais faire la prière. J'avais dit 6h et 12h. Vous avez fait les deux prières. Parfois, tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Tu peux entrer dans n'importe quelle banque, tu dis, donnez-moi 20 millions, on porte 20 millions, on te donne, tac, tu sors avec. Tu fais quoi que tu vas demander conseil ou te rabaisser, pour laisser que quelqu'un... Que ouais. Écoutez. S'il faut que tu prennes le bâton, tu te foutes toi-même. Qu'arrête ça. Parce que ton intuition ne va pas te tromper. Ton... Il y a quelque chose qui ne sent pas bon, là. C'est de l'arrogance ou bien c'est... Vous connaissez le parfum arrogance? Ou bien le parfum hypocrisie? Mmh. Hypocrisie, c'est ça? Ça sent un peu pas ici. Est-ce mmh. que tu m'écris sur WhatsApp, je te réponds? Je te crois permis. Je peux te parler. Tu m'appelles. Oh. Tu m'appelles. Tu composes mon numéro. J'ai vu dans un des groupes aussi là, un groupe WhatsApp là. Quelqu'un écrit, est-ce que c'est la reine qui répond ici au message? Beaucoup de mes plateformes, ce sont les secrétaires qui répondent. Parce que je voulais, parler, je voulais discuter avec la reine. Vous savez ce qu'il faut faire pour discuter avec moi. Quand je dis que je suis reine là, je ne suis pas, je me suis pas mise reine. Je suis. Maintenant, je ne veux pas me. Et, et ce, qui, ce qui me. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Quelqu'un qui se voit mal. Même si tu es tu laisses tout, tout tu laisses ton, ta couronne, tu laisses ton, ton, tes vêtements royaux. Tu descends dans la boue, tu le nettoies, tu prends le petit porc, oh, le petit porc, que tu es beau, le porceau. Tu mets la cravate sur lui. Oh le beau porc, il fait crouc. Oh le beau porc, que tu es mignon. Je vais te prendre chez moi. Tu le prends, tu le nettoies, tu achètes des habits, porte. Tu es des sur la chaise. Le porc, j'arrive, je veux marcher, ok? Eh le port, Il va. Fait... Tu pars. Tu reviens. Devinez là où vous avez trouvé le port. Et vous en plus, dites dans les commentaires. Vous avez trouvé le port Vous l'avez parfumé. Vous l'avez pris au, au Cameroun, vous l'avez mené en baigne. Allez l'épouser, venez lui donner les papiers en bain. Les papiers que tu as souffert 8 ans avant d'avoir. Ah, ah, ah. C'est un papier. Tu dois garder ça, ça, ça reste dans ton amour. Tu prends, tu sens. Après, tu remets dans l'amour. La oui. C'est bien que vous avez. C'est bon ça va. C'est bon. Un roi, même si on le jette dans la porcherie. Tchabda, l'est ça? Tchabda, t'as vu, c'est moi, hein? Tchabda, toi, tu n'es un cas. Même si tu lances le roi dans la, dans la porcherie. Non, mais vos réponses sont trop marrantes. Si ton siège est avec tes vêtements royaux. Oui, est <rire> oh, ici suis en Oh, on elle prend mon numéro. Je pars de Libreville dans deux jours. Si tu tiens à me voir, bien sûr. Pour me voir, tu dois payer la consultation. Ok Soit tu payes le lavage, soit tu payes la consultation. C'est le 0741 80 080. Le porc aime la saleté. Donc quand tu coupes la, la, le, le, tu coupes le, le, la peau du porc, aux quand la, le sang coule, ça dit « saleté, saleté, saleté, Bouh. <rire> Vous savez, moi, je n'aime pas trop utiliser les gros mots pour parler aux gens. L'école, le long crayon là, je ne sais pas ce c'est ça. C'est comme ça que Jean-Ca, quand prend un porc qui a fréquenté, alors c'est grave. Le porc va venir te dire « Ouais, tu sais… Il dit, pauvre. Pauvre. Ngonob, Ngonob, Yo. Je n'ai pas moi le long crayon. Ngonob, Mais ce qui est sûr, tout ton savoir que tu as là, il t'est trouvé où Il dit, dans la prochérie, je traduis ce que le pauvre dit. <rire> je crois que je vais être comédienne. Il faut que je fasse de la comédie, franchement. Paul, bon, tu as fréquenté, non. Il vient. Tu as le master, non. Je t'ai trouvé où oui. Le pauvre a te dire qu'il marchait à pied. Il était dans la pocherie. Il faisait au maximum, il avait 8 à 15 000 par journée. Maximum quand il avait trop tué. Ok, pauvre. Bon. Parlons, pauvre. Bon. Non non, parlons. Pour ceux qui ne sont pas Camerounais, tu ne connais pas le porc, Yves? Hey! Pardon, arrêtez de le direct, là. Ouais, ne me fais plus rire. Tu ne connais pas le cochon? Ou bien sûr, ça manque l'exemple aussi. Je ne connais pas. Écoute l'histoire du cochon. Peut-être que tu vas reconnaître un peu. Peut-être c'est un de tes ancêtres. Je ne connais pas. <rire> Oh, Seigneur. Le numéro de Libovice C'est le 0741 80 080 <rire> Le numéro du Cameroun C'est le 693 693 50 22 66 693 50 22 66 Le deuxième numéro Camerounais C'est le 680 711 0701 Beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour les maris. Oh, je veux le mari, Seigneur. Tu ouvres la porte le matin, tu vois le port devant la maison. Ah, peut-être que tu as... Ah, Seigneur, ah, on ne sait jamais. Je raconte seulement l'histoire. Non, Christelle, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Écoute seulement. Dans six mois, tu vas rester comme ça. Tu vas dire, ah, c'est une vidéo. Tu vas te rappeler. <rire> Paul, bon, je t'ai trouvé où? Tu as le master, non, Paul? Il vient. Ok. Paul, bon, ça veut dire cochon. Ok? Bon. Tu m'as trouvé où? Ou bien j'étais. Quand il t'a trouvé, j'étais où? J'étais dans ton palais. Ok. Avec tous tes diplômes, si tu connaissais quelque chose au port, pourquoi tu étais dans la pocherie, tu n'étais pas dans le palais? Demandez au port, vous me dites ce qu'il a répondu. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Vous riez ce mot? -là. Benoît, ça c'est le WhatsApp aussi. Tous les numéros que j'ai dit là, il y a WhatsApp sur ces numéros-là. 6 93 50 22 66 6 80 71 0701. 6 07 euh, 41, ça c'est pour le Gabon. 07 41 80 080 Je vais reposer la question qu'on a demandé au port. Ce sera l'énigme de la soirée. Por! Si tu étais si intelligent et que ton diplôme là t'amenait quelque part et que tu connais je ne connais pas, Porc, cochon, bonhomme, dites comme vous voulez. Pourquoi été trouvé tu étais dans la bouffe et moi étais dans le palais? Certains d'entre vous vous êtes dans un dilemme, tu viens de te rendre compte que le tu avais porté ressemblait au chien, euh, la, la reine de Belgique n'a pas le kit de déblocage plus plus, donc tu peux commander on t'envoie ça du Cameroun. la bouffe est frais, un hein, cardiaque, ok. Nadi, chacun évolue à sa... Ah, Peut-être que sa pocherie, c'était un royaume. On ne sait jamais. Mais vous avez des porcs qui vont venir vouloir vous montrer comment gérer votre royaume. Hein. <rire> la reine Claudie dit que le porc est parce que j'aime la boue. Ouais, Seigneur. Jeanne, parce que ton blanc n'était pas arrivé. Ok... <rire> Comment le porc répond en utilisant le nom de la chèvre Écoutez très bien, roi, reine. Ne prenez plus les... Je vais devenir... J'étais sur le point de... Parce que le porc, c'est ça son discours. Le porc va te rencontrer. Tu as déjà construit un petit château. c'est petit, mais c'est le château. Aline, ta dîme pour la payer, tu peux faire tu es dans quel pays Tu peux faire Orange Money, tu peux faire RIA, tu peux faire Western Union, tu peux faire MTN Money, tu peux payer par Paypal. Pour les moyens, je veux là. Tu as compris non? Donc, dis-moi seulement là où tu es, et par quel moyen tu peux payer, je te donne les détails. Mm -hmm. Beaucoup d'entre vous, les pins qu'il y a à côté de vous actuellement, est-ce que tu as payé Aline L'épine qu'il y a devant votre entourage, c'est que vous avez un petit pauvre qui est assis. Là, je suis dans mon salon. Je vais vous monter la place. Vous voyez, le salon a hein, généralement. Vous voyez les chaises, non Hé, hey, petit oiseau Voilà l'oiseau à la fenêtre. Oh, my God Oh, le petit oiseau Bonjour Bonjour Ils aiment beaucoup ma fenêtre, les oiseaux. Oh, bonjour l'oiseau. C'est fou. Dès que j'ai tourné la caméra, il est venu. Allez, on va te regarder un peu avant que tu ne peux pas. <coughs> bye bye. Parlons. Petit oiseau. Oh, il est parti. Oh. Donc, je disais ceci. Revenons au port. Au port. Le port. Le port. Le port. Le port. Por. Donc. Vous savez que dans la maison, celui qui s'assoit ici, c'est le chef. Vous savez ça, non? Ok. Paypal. Aline, je te donne mon PayPal ici. Tu as de quoi noter. Écris Aurélie Michel 2017 gmail.com. Ça, c'est mon PayPal. Voilà, voilà mon PayPal là-bas dans la vidéo. Tu peux. Aurélie Michel 2017 .com. Voilà. Tu fais ton paiement de dîmes là-bas. Regardez. tu attends, la, la maison t'appartient. Ok? Tu dis aux gens allez à table. Ah, depuis que tu utilises le kit fondation, peut-être c'est un de tes ancêtres. Hein. Eh, Nadie, tu as vu le propreté de l'oiseau comment Il nettoyait ses ailes. Bon, a... oh, je reviens à l'histoire du pot. Tu dis Allons manger à table. C'est ta maison. C'est ta table. Le petit cochon vient. Il ne s'assoit pas là-bas. Il ne s'assoit pas ici. Il va s'asseoir là-bas. Il va s'asseoir là-bas. Tu dis, mais attends un peu. Mais, Naweti... Euh, la reine Lady Josiane paye par... Euh, tu vas payer par Western Union. Tu envoies dans la ville de Douala. Attends, je donne les détails. Vous allez aussi mettre le paypal de la dame, là envoyer au nom si non prénom ville d'oilat Bon, j'ai mis tous les détails. Vous devez être quand même clair que ce n'est pas tout le monde ici à qui on va donner. Euh, il y en a parmi vous, vous allez vouloir acheter un truc, votre argent va être parti. Vous, avez, vous devez savoir insister. Il y a certains pauvres qui ne savent pas comment conserver quelque chose. Ils ne savent pas comment préserver quelque chose. Mais ils vont vouloir venir te dicter la gestion de la chose. Il me dit toujours, mais petit porc, si tu connaissais, pourquoi tu n'as pas fait hein? Beaucoup d'entre vous, vous sortez avec des hommes, parfois c'est le père de vos enfants. Tu étais retrouvé à l'époque en train de sortir avec la personne parce que c'est ta famille qui dictait ta vie. Là, je rentre vraiment dans la pub. La, la chose en elle-même. On va parler vraiment. La chose en elle-même. Je vais allumer. de ces personnes, quand vous avez commencé, vous ne saviez pas qui vous étiez. Et c'était votre famille qui vous disait, qui, qui, qui dictait comment vous allez vous sentir. Vous voilà, alors, bon, un enfant, deux enfants, vous commencez à commencer commencez le développement personnel. Vous commencez à étudier qui vous êtes. Et quand vous commencez à vous étudier, je matin dis, un peu. Je suis une reine. Je suis une reine. Mais qu'est-ce que je faisais avec le, le, le, avec le cochon là tous les jours? Mince alors. Une reine ne marche pas avec le cochon. Il ne peut pas m'acheter le cochon. Il faut que j'arrête de m'acheter le cochon. C'est même quoi ça? Comme le cochon là, était habitué que tous les deux mois tu viens supplier pour avoir l'argent de baigner les enfants. Depuis que tu connais que tu es une reine, ton argent est en train d'augmenter. Tu mets les rouges à lèvres, tu en publicité il est resté six mois il n'a pas vu un appel il s'est qu'il profitait souvent par tes appels là pour te dire que viens à l'hôtel hibiscus je te donne l'argent il aura dit de prendre l'argent des enfants tu arrives tu l'appelles tu dis que je suis là tu as ta voiture où? il dit que non monte toi à la chambre 502 Les mères d'enfants, là, vous connaissez. Vous, vous savez ce que vos bébés font d'affront. Tu oublies que c'est la période qui t'a quitté là. Les deux ans là. Les huit mois que tu as passé sans lui là. C'est ça qui a fait que tu reviennes en quoi, toi? Ah, apprécier mon sac. Voilà mon sac. Ceux qui m'ont rencontré en ville. J'aime beaucoup cette bandoulière, si ça me plaît beaucoup. J'ai une parole. Donc. le mépris qui te faisait souvent. Comment souvent quand tu commençais un business, il s'assurait de te dire que le business que tu fais là, ça n'a pas rien donné. Il s'assurait de te dire que c'est toujours lui qui a payé les factures dans cette maison. Toi, tu sais ma quoi Je te rappelle quand tu étais encore à croire à lui, non Merci la reine Aurélie Christie tu connais les bonnes choses. Les autres qui me regardent depuis un jour, ils n'ont rien dit. veut te montrer en fait il, il t'avait toujours redouté il savait que si un jour la femme s'y découvre 5% de ce qu'il y a en elle les enfants s'ils n'en plus jamais passer chez moi c'est que les enfants si ils vont vivre avec leur mère sur une île au Bahamas ils vont m'oublier c'est pour ça qu'à chaque fois que tu commençais, il fallait qu'il te décourage. Maintenant, tu t'es séparé, tu as pleuré, tu as passé tes six mois de pleurs, de dépression, pendant que tu étais avec une autre, il ou elle est. Merci pour, merci d'apprécier mon sac. Ça c'est mon Gucci, ça c'est mon Prada. C'est fou, hein? Je marche en Afrique. Je suis habillée comme une africaine. Les Africains me disent que, waouh, ils font comme les Blancs. Mais tu es habillée à l'africaine? Tu es africain, je suis africain, on est en Afrique. Je m'habille comme ça, tu te plais. C'est quoi? Il fallait absolument que tu ne te rendes pas compte de ce qui est en toi. C'est pour ça que chaque fois que tu commençais un peu, il fallait que tu te décourages. Chaque fois que, voilà, euh, te, te, je, tu te rappelles, non, la femme, là, oui, oui, oui, je l'ai rencontrée encore aujourd'hui à un événement. Elle m'a dit de la contacter. Ah non, non, non, elle voulait te contacter, te mettre en connexion avec les hommes, les, les hommes qui allaient te draguer. Moi, elle ne veut pas. Ça fait un an que tu es seul. Tu as rencontré encore le, la, la personne de, du business là. Ça fait deux, trois semaines. On a tenté de relancer à nouveau. Il n'y a plus personne à côté de toi pour te dire que faut laisser ça. Les hommes vont te draguer là-bas. Est-ce que vous savez même qu'il y a souvent les opportunités que, que toi-même, la femme, elle, tu fuis oh, parce que tu sais comment oh, euh. Et qu'il va me voir qui traite avec l'homme-là, il va dire que l'homme-là me drague. Tu laisses l'opportunité de business là-bas, tu laisses. Maintenant, ne fais pas l'erreur de retourner sur tes anciens petits, petits trucs-là. Parce que le truc, c'est que quand tu vas commencer à évoluer, il va voir. Il check tes statuts, ne te dérange pas. Il check tes statuts. « Bonjour le roi Amdaoui, si vous avez le nombre de personnes qui m'ont salué aujourd'hui. »« Salam alaykoum » Il dit « malekoum va. Un autre me fait ça, après il continue à parler en arabe. Je le regarde, je dis « Non !» Il dit « Pourquoi Tu vas apprendre ça aujourd'hui <rire> !» à la mecque, la reine même et là quand il va voir que ça fait un an que tu l'as pu contacter, voilà la rentrée qui arrive, tu n'as pas encore appelé pour qu Koudi qu'on fait comment pour les enfants, que l'année passée tu as pris les enfants de l'école là, tu as payé une pension qui était trois fois plus que ce que lui payait. Vous avez supposé de savoir que les pères et les mères de vos enfants attendent que vous chutez. Je vous dis. J'attends qu'elle souffre. C'est pour ça qu'elle va venir, elle va m'appeler cinq fois par jour. Je vais faire si si n'avais pas vu ses appels. Oui. oui. Tant que tu n'as pas vécu ça, elle. On ne va pas te décrire. On va te dire. La fille que j'ai abandonnée il y a 15 ans, là, elle voyage maintenant toutes les deux semaines. Elle est là au voilà téléphone. Hmm. La bosse. Hmm. Et dans voyage voyages, tu nous as oubliés. C'est comment effectivement, la chinoise, elle ne t'aime pas elle tes statuts tous les jours. C'est comment Oui. Qu'est-ce que... Il n'y a rien pour les pauvres. Après, on se voit quand On se voit quand Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Ouais, tu viens prendre les enfants. Oui, d'accord, je vais te déposer dans... non, non, non, non, non. Toi et moi, on se voit quand Hein? Je suis à Dubaï. Quand je rentre au pays, je fais une semaine. Après, je vais partir à Bangkok. Et puis... Écoutez, à tous vos bébés daddy qui n'ont pas cru en vous là. À tous vos baby mamas qui n'ont pas cru en vous là. Leur saison de pleurs vient de déclencher. Ça, c'est ma part de prophétie là. in Jesus name. The season of tears has arrived in the name of Jesus, and everybody say Amen. Yes, Ashi, say. say Amen. J'ai élevé mon enfant toute seule. Quand l'enfant avait six mois, il est parti. Ton enfant à quel âge aujourd'hui, Elle va avoir 10 ans hein, le 15 août là. Tu ne connais pas la carapace que tu as construit en élevant l'enfant la seule. You don't know. Tu es devenue une guerrière. Tu es une Amazon. Rien ne peut plus te faire peur. Tu as déjà affronté tous les tempéraments, les, les tempêtes. Tu n'as pas encore vu quelle saison? C'est la saison où il n'y avait pas l'argent pour acheter les couches de l'enfant que tu n'as pas vu. C'est la saison où on a coupé la lumière à la maison, tu n'avais pas 5 francs pour aller payer mettre la lumière. C'est la saison où il n'y avait pas la nourriture tu as préféré donner ta nourriture pour que l'enfant mange tout de la famille que tu n'as pas vu. C'est la saison où on dit qu'on oh, va vous déporter tous les deux. Tu dis oh mon enfant. C'est quelle saison que tu n'as pas vu c'est la saison où tu es à l'hôpital avec l'enfant et ses petits façons à la maison. Tu ne sais pas si tu as laissé l'enfant à l'hôpital pour aller amener les autres à l'école ou bien tu ne connais même pas, tu n'as pas encore vu quoi. Parfois vous ne vous connaissez pas. Une reine, Comment on dit le, le trône là, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Tu laisses cinq enfants au pays, tu pars en, beng, en aventure. Tu t'occupes de depuis dix ans. Tu fais le papier, ils montent tous en Europe. Chacun est dans une école de formation. Ils sont tous dans les écoles privées maintenant. Tu parles même de quoi Vous aimez souvent vous simplifier pourquoi Le trône là, c'est pas qui veut. Il y a les postes que qu'on te donne. Tu ne m'as même pas fait 30 minutes dedans. veut être roi. Qui? Parfois tu vois ta force, tu restes comme ça, là. tu es zen. Le bailleur va t'appeler dans deux jours. Tu n'as même pas cinq. tu es là comme ça, là. Il fait... Tu ne vas pas. On a déjà connu plus pire que ça. Ah, ah, ah, ah. Tu dors, demain matin tu te réveilles. Madame, les 600 000 du loyer, euh, oui, je, je t'ai en... ouais, me... ouais, envoyé les 600 000, c'est dans ton compte. À un moment, tu te détends en Je t'envoie les 700 euros là. Ça arrive dans le compte. Dès que ça arrive, tu vis ça au bailleur. Tu connais quand Dieu te dit d'être zen. Le trône. Le trône, si vous savez ce que ça comporte, que vous fuyez ça, vous dites que je... non, non, non, je ne suis pas reine, oh. je ne suis pas reine. Vous aimez seulement le, oh, on dit reine Jocelyne, ah, ah, ah, ah, ah, il y a souvent les problèmes que que si on te met dans ma chaise, on te donne mes téléphones, 30 minutes, mes responsabilités, mes décepticons. Les problèmes de, fi de, fi de finalement que je résous en une journée. Je trouve que toi tu reçois en trois mois. Tu vas dire, reine Jocelyne, excusez-moi, je me suis trompée de porte. Je vous en prie, entrez, traînez. J'ai arrêté ce maman. Oh, comme tu as fini de la prendre, prends, va prends ton sac. Vous vas avoir la foi. Les gens qui se sont moqués de vous ne savaient pas que vous étiez en période de. Vous êtes en train de guiser votre machette. Tu aiguises, tu regardes. Il est temps maintenant. Ce que les gens ont pris deux ans pour couper. Un jour tu as fini. Elle a fait comment? Mais ça fait deux ans que j'attends qu'on me donne mon papier non? Non, je suis parti là-bas aujourd'hui m'en donner. Ah. Le temps de Dieu, Dieu est. Dieu c'est funny. Si vous saviez ce qui vous attend. Si vous saviez ce qui est devant vous qui arrive. I know what God is. I know what God is. I know what God is. What God is. Oh! Il y a une chanson de Kanye West. Every day. Oh Dieu, c'est quand tu me formais, tu m'avais dit que c'était la formation, j'allais fuir. J'allais dire non, je veux pas la formation, Dieu, je veux pas, ça fait mal. Il had too much God. God te dit un an, ça va aller. Après, il te dit encore un an, tu as espoir, tu restes. Et pendant ce temps, a en de forger. Ok, écoutez la chanson. Hein. God is my light in darkness. Si je joue ça, Facebook, on s'est dit que je joue les, les chansons, quoi. quoi, quoi, quoi. Bon, C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer. <coughs> Écoutez-moi. Lord. Okay. Praise the Lord. Worship Christ with Worship Christ de your portion. <consensus> Le titre, c'est ⁇ Kanye West, God is. God is. Kanye West. I know what God is. I know what God is. Dieu ce n'est pas ce qu'on vous a dit à l'église Dans ta souffrance là, il était là il te montrer, c'est pas l'église ce qu'on les, les prédications du pasteur là, ce n'est pas ça qui t'a montré Dieu ma chérie. Arrête de dire que tu ne connais pas Dieu. Ce qu'ils m'ont dit de dire, et parle tout ce que je' dit de parler. Tout le reste là, c'est un de vous. On va faire la prière pour clôturer. Nous allons faire des déclarations ensemble. Donc gardez l'écoute. Je déclare sur vous que vous vous levez, selon Isaïe 60. Je déclare que vous êtes éclairés à partir de ce moment. Je déclare que la lumière du Seigneur est sur vous maintenant. Que sa gloire se lève sur vous. Peu importe les ténèbres qu'il y a eu autour de vous. Peu importe l'obscurité qu'il y a eu sur les peuples, sur votre famille. Je déclare que les ténèbres se lèvent sur vous et sa gloire apparaît sur vous. Je déclare que des nations marchent à votre lumière et des rois à la clarté de vos rayons. Et viens ouais. ouvrir vos collaborations de business. Vous commencez à collaborer avec des multimillionnaires et des milliardaires en France et France. Je déclare que vos yeux s'ouvrent, vos yeux spirituels, pour que vous puissiez regarder aux alentours et que vous voyez comment ils viennent à vous. J'appelle à vous vos fils. J'appelle à vous vos filles spirituel et physique. Je déclare que vous allez tressaillir à partir de maintenant et vous allez vous réjouir. Saint-Esprit, que tu traverses tes enfants, qu'ils tressaillissent, que ton feu les traverse à l'instant. Je déclare que les richesses de la mer se tournent vers vous. Toute richesse, les gens qui ont fait le, le, le rituel à la mer, là, je déclare que ces richesses, les richesses de la mer, se déverse et se tourne vers vous. J'appelle les trésors des nations à vous. Au nom de Jésus Christ. Je déclare que vous n'allez plus vous décourager. On ne va plus vous décourager. Vous allez espérer en l'éternel sans vous fatiguer. Je déclare que les navires de Tassis sont en tête pour amener de loin vos enfants avec leur argent. Toute personne qui va accoucher cette année ou l'année prochaine. Je déclare que ces enfantements viennent avec l'argent au nom puissant de Jésus. Je déclare que les fils de l'étranger rebâtissent vos murs et que vos rois seront vos serviteurs. Je déclare sur vous que vous allez sucer le lait des nations. Certains d'entre vous, vous allez créer des programmes, vendre des produits qui seront vendus à l'échelle nationale et internationale. Certains ministères vont, prendre, vont signer les contrats avec vous. Ils vont prendre vos produits. Chaque jour, vous aurez des téléchargements à l'échelle de, de, de millions de téléchargements. Et tout ça, ça va vous donner l'argent. Vous allez sucer le lait des nations, donc. Vous allez sucer la mamelle des rois. Certains d'entre vous, vous allez être le coach de certains présidents. Vous allez être, euh, faire des, être des docteurs des, traditionnels même de des certains présidents, conseillers de certains présidents. J'enlève maintenant toute souffrance de votre vie. Au lieu de l'airain, je fais venir de l'or dans vos maisons, dans vos comptes bancaires. Au lieu du fer, je fais venir de l'argent. Au lieu du bois, je fais venir de l'airain. Et au lieu des pierres, je fais venir du fer. Je déclare que la paix règne sur vous maintenant. Toute attaque mentale que vous avez subie depuis quelques jours, même les attaques que vous avez subies dans cette journée pendant que vous faisiez le jeûne, je viens annuler ces attaques maintenant, je commande que tout nuage passe, je vous remets la bonne humeur, je vous remets la positivité. Je déclare que l'ange Michael qui combat vos combats, il met à terre tout démon qui avait pris possession de votre joie au nom de Jésus. Toute souffrance dans laquelle vous avez été euh, planté, toute personne qui vous avait bloqué, toute personne qui vous avait utilisée, et c'est met chaque fois à votre place spirituellement pour prendre vos bénédictions. Même s'ils sont dans ce direct, ils sont en train de vous épier. Je viens percer vos yeux décepticons. Vous les sorciers, je perce vos boules de cristal. Je casse ça par la puissance du feu du Saint-Esprit. Vous avez été découragé de vos business, non? Je remets cette flamme dans votre cœur. Je remets l'idée là dans votre cœur. Recevez! Recevez! Au nom de Jésus, vous reprenez la vigueur de votre business. Vous repartez en ligne. esprit de main percée qui vide vos poches à chaque fois tu ne sais pas ce que tu as fait avec l'argent je déclare que vous devenez un investisseur et vous savez comment récolter quand vous avez semé au nom de Jésus je déclare s'il y a des applications dont vous avez toujours voulu être partenaire et ça ramène les propriétaires de ces applications vous contactent et vous signez vos contrats dans ce mois de juillet au nom de Jésus je déclare que ce septième mois ne va pas passer comme ça simplement dans votre vie. Vous allez recevoir les papiers de vos, de, vos, de vos villas, les papiers de vos maisons que vous vouliez acheter depuis. Vous allez recevoir vos titres foncés dans ce mois, au nom de Jésus. J'appelle vos aides de destinée, que les personnes qui voulaient vous aider, qui sont découragées, que ces personnes reviennent, qu'elles fassent toutes les procédures dont vous aviez vous attendu depuis. Je vous secoue. Tout est vrai. toute mauvaise herbe qu'on avait plantée dans votre, dans votre jardin, je viens déraciner. J'enlève à la racine. J'enlève à la racine. J'enlève à la racine. Au nom de Jésus. Toute personne que vous avez vue, Dieu vous a dit, tu vas travailler avec la personne, c'est. Et l'ennemi est encore en train de retarder. J'enlève tout blocage, tout ralentissement, toute hésitation dans le cœur de la personne. Je déclare que la personne est sûre qu'il va travailler avec vous. Et il vient signer son contrat avec vous cette semaine. Au nom de Jésus. C'était à une époque où vous voulez faire des collabs. Vous voulez ouvrir une partie de business chez vous, dans votre, une partie de votre maison. Vous avez, dès que vous avez pensé à ça, vous avez eu toutes les attaques du monde, comme les flèches. Je déclare que vous reprenez votre casque, vous mettez sur vous, vous mettez votre carapace et vous repartez. Le business là que vous avez abandonné, vous le reprenez au nom de Jésus. Vous reprenez votre vigueur. Toute attaque sur votre mental, toute attaque sur vos finances, toute attaque sur l'élargissement de votre business, je viens détruire ces attaques au nom de Jésus. Je déclare que vos, vos revenus vont maintenant aller dans l'ordre croissant. Vos revenus ne vont plus osciller. Un mois c'est bon, le lendemain c'est très descend. Après tu as le cas de ton agent, après tu as encore le monde. Après tu... Je déclare que ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Au nom de Jésus. Amen. Je vous sors de toute fatigue spirituelle et physique. Toute manipulation de l'ennemi sur votre esprit qui vous affaiblit. Toute manipulation qui vous affaiblit vraiment. Je déclare que vous en êtes libéré au nom de Jésus. Les gens qui vous affaiblissent physiquement. Quand tu jeûnes, tu es fatigué, extrêmement fatigué, alors que ça fait seulement 12 heures que tu as pas mangé. Je déclare que tu es fortifié au nom de Jésus. Déclare que tu es fortifié au nom de Jésus. Si vous aviez pensé à faire des collaborations, genre, tu donnes tes produits aux gens, ils vendent. Ou tu prends les produits de quelqu'un, tu vends, tu as ta paille, là, sa part. Il déclare que vous reprenez cela au nom de Jésus. Je concrétise vos idées qu'on avait pris, on a mis dans le frigo, on a laissé depuis là. Je viens les concrétiser maintenant au nom de Jésus. J'ouvre vos entreprises. J'ouvre maintenant vos entreprises au nom de Jésus. Personne qui a semé sa dîme ce mois la puissance du Saint-Esprit, Papa, je t'invoque sur leur vie, Seigneur. Je demande que tu leur pousses les Seigneurs pour qu'ils aillent faire leur business. Pousse-les malachie. J'ai lu malachie ce matin. J'ai quand j'enseignais quand on débutait la, le jeune, je me suis rendu compte que dans Malachie chapitre 3, quand le Seigneur dit que vous allez. Sèmez votre dîme, il va ouvrir les écus des cieux sur vous. Et il dit que toutes vos entreprises seront bénies. Ça veut dire que tu dois entreprendre quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas rester comme ça. C'est l'action-là qui va te donner, qui va te donner euh, l'accomplissement de, de tes idées. Qui va te donner les réponses à tes prières. Seigneur, j'enlève la timidité, j'enlève la timidité sur tes enfants, j'enlève la timidité sur tes enfants, Seigneur. Déclare qu'ils se lèvent et ils avancent, ils se lèvent et ils avancent. <cười> Certains d'entre vous, vous avez des énigmes dans votre tête. Je déclare que le Seigneur vous donne des visions et des idées pour résoudre vos énigmes. Le Seigneur vous apporte des solutions pour résoudre ces énigmes au nom de Jésus. Recevez les idées, recevez les idées, les solutions, solutions. Recevez, recevez. Recevez. La voie t'est montée pour faire les papiers de l'enfant là. La voie t'est montée pour que tu trouves le boulot pour l'enfant. La voie t'est montée pour que tu trouves l'école. Tout le temps de réfléchir sur l'école, il va partir en septembre. Le Seigneur te montre la direction cette nuit. Au nom de Jésus. Tout parent qui était séparé de ses enfants depuis longtemps. Et de cas qu'à l'issue de ce jeûne, vous avez la solution pour vous retrouver enfin. Toute relation où vous hésitiez, le Seigneur vous donne la clarté, il vous donne la, la confirmation, l'assurance au nom de Jésus. voilà on oh, va mercredi prochain encore donc on a créé un deuxième groupe parce que le premier groupe était plein donc, si vous envoyez les, les vous demandons que vous me rajoutez dans le deuxième groupe. On va commencer calmement avec les pru. Mercredi. Écrivez l'inbox, on va vous permettre d'intégrer le groupe, ok? Vous passez une bonne soirée. Je vous bénis. N'oubliez pas de faire le truc avec l'eau. Ok? Merci, grâce divine. Nous bénissons cette eau. Nous déclarons que cette eau représente maintenant le sang de Jésus-Christ. car que tu apportes la force, la puissance à toute personne qui va te boire déclare que tu permets à ces personnes de se multiplier, d'être fructueux dans leurs activités. Je déclare que tu enlèves tout mauvais esprit, tout homme fort, toute femme forte dans cette maison. Selon le Somme 35, Seigneur, je déclare que cette eau est comme une lance que tu envoies contre mes ennemis. Tout ennemi qui a œuvré contre moi, toute plante qui a été plantée dans mon corps pour me bloquer est désormais sans effet. Cette eau va venir détruire. Tout mauvais esprit qui y a dans mon ventre, dans mon corps. détruis tout mium, tout kyste, tout cancer qui se prépare dans mon corps. Au nom de Jésus. Amen. Sur Zoom, je vais faire la, On va faire la communion sur Zoom. Cette même eau, vous versez un peu au centre de votre maison. Bonne soirée. Je vais lancer le zoom maintenant pour qu'on fasse la communion.